Nous sommes en réunion de la conférence de Président qui est l'organe qui dirige la PG40. Quand la concertation a été annoncée officiellement, la PG40 a mis en place une commission pour commencer à réfléchir, pour ne pas arriver les bras ballants à cette concertation. Et nous étions en train d'écouter le rapport de notre commission interne et ajouter à ce rapport les vues de certains présidents qui ne sont pas déjà consignés dans le rapport pour que la PG41 parle d'une même voix et continue la réflexion au moment même de la concertation. Donc actuellement, nous avons écouté euh, le rapporteur de notre commission qui a terminé. Nous passons à une deuxième phase, ce sont les souhaits de chaque parti qu'on aimerait voir à cette concertation. Qu'on aimerait voir appelés à la discussion pour que nous ne soyons pas pris de cours, pour que nous allions là-bas, sachant que les autres nous attendent sur des points précis, pour que les uns et les autres puissent nous exprimer et qu'il en sorte quelque chose de consensuel. On ne peut pas faire consensus si on ne sait pas ce que les autres ont en face. Si on ne leur demande pas aux autres, il ne faut pas que nous aussi nous arrivions là-bas. On ne sait pas qu ce que nous voulons. Voilà comment nous sommes en train d'harmoniser nos points de vue de mettre en musique euh, nos points de vue à la discussion, de voir les sujets que nous pouvons appeler éventuellement, pour que cela fasse partie de la concertation. Et c'est l'objet de la réunion que je préside ce matin. Il n'est pas exclu qu'avant euh, que les travaux ne commencent, nous puissions à nouveau réunir euh, la conférence des présidents, pour vraiment affiner, peut-être dans les prises de parole, dans les délégations de, de rapports, toutes choses qui peuvent faciliter la compréhension de part et d'autre. Voilà pourquoi nous sommes là réunis de manière que personne ne soit pas surpris. On ne sait pas qui sera, qui ne sera pas. Que ceux qui ne seront pas, au moins ici à notre conférence, puissent s'exprimer pour que leur point de vue éventuellement puisse être rapporté à la discussion qui est appelée au niveau national par ceux qui nous gouvernent en ce moment. Voilà un peu l'objet de notre réunion. <rire>